Salut tout le monde, le 16 octobre 2021, c'est une date qui me restera en mémoire, car c'était le concert de sortie de mon deuxième album solo. Avec mes potes Ellie à la basse et à la guitare, et Romain à la batterie, on a joué ce nouveau spectacle qu'on travaille tous les trois depuis maintenant un an. Alors qu'hier vous avez suivi comment j'ai dû gérer ma panne de retour à la fin du morceau, je vous emmène aujourd'hui dans la tête de Romain à la batterie, dont la principale mission, vous allez le voir, est de ne pas mélanger dans ce titre l'énergie du rock et le tempo. Bonne écoute Allez ah, décompte, là c'est parti pour le dernier morceau. Bon là clairement euh, faut que ça envoie. Bon j'ai pensé à mettre mon tambourin sur le sur mon charlet, à la John Bonhomme. Mon morceau euh, carrément rock. Vous le coupler avec les tomes. Allez, refrain. On repart sur le couplet Pas enfin, l'instru du moins du couplet Il faut juste que que je fasse attention d'être assez précis dans, dans mon jeu, sinon ça peut vite devenir le bourbier. C'est un morceau que, que tous les trois on on kiffe bien. Le fait de sentir Franck un peu porté par euh, par les gens nous, nous porte aussi. Allez chorus délire. Là je prends la ride pour. Euh, pour carrément ouvrir euh, et te foutre un peu le bordel quand même quoi. C'est là que tu te dis quand même que t'as une putain de chance de d'être là euh, surtout de jouer avec des mecs euh, que tu kiffes. Genre de la musique que tu kiffes Et devant un public que tu kiffes aussi quoi Donc là du coup la première séquence c'est c'est arrêté. J'ai relancé un deuxième métronome pour rester au tempo de la séquence. Franck fait encore participer le public. C'est toujours cool. Je garde un tambourin au pied histoire de, de driver un peu, un peu tout le monde. J'attends le top text pour, euh, pour relancer la séquence. Voilà, je rentre la grosse caisse, c'est le signal. Et ça repart. Voilà grosse énergie. Et je reste vigilant quand même au, au tempo. C'est toujours euh, difficile de rester sur le clic quand on y met un peu, un peu d'énergie. C'est la, la fin. Et qui dit fin euh, dit gros bordel. Jusque je regarde Franck pour, euh, pour arriver sur, euh, sur son saut. Là. Ça c'est du rock.